Salut, c'est Martouf. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle maison. Mon chez-moi pour les prochains mois. Je suis en voyage à vélo. Donc ça, c'est notre nouvelle maison. Avec ici, deux montures. Il fait super chaud. Donc ça, c'est le vélo. Ça, c'est la tente. Une super ouba ouba. Comme le nid du marsupilami. C'est une superbe tente là au bas, au bas. Alors là, voici l'intérieur. Donc c'est notre petit nid. Il y a plein de choses qui traînent les oreillers pour dormir, les petits sacs, les trucs bien, les fils pour la lessive, sous les côtés pour mettre les sacoches de vélo. Voilà. Et puis il y a même le jardin. Le jardin, il nous suit. C'est des lentilles qui sont en train de germer, accrochées derrière le vélo. Là, on essaie d'avoir un, un sac frigo. C'est pas facile parce que là, il fait vraiment chaud. Aujourd'hui, 35 degrés, au moins. Et puis j'essaye d'avoir une bière au frais. Donc Déjà ça, c'est vachement bien, l'emballage ici. Alors là, je aspergé d'eau. Puis selon le principe que... Quand on fait chauffer à l'extérieur, ça attire la chaleur à l'intérieur. Donc ça devrait refroidir la bière. Une superbe euh, bière belge. Alors, merci aux cousins belges qui me l'ont amené. Trappiste de Rochefort numéro 6. Oups, ça bouge beaucoup, je fais le mal de mer, c'est normal. Voilà, alors, euh, ici, on est au bord du Rhône, donc voilà, euh, tout se passe bien, on avance, on avance, on n'a pas besoin d'essence, donc on verra jusqu'où on va, on a encore pour quelques mois, à bientôt, au revoir.